Ali, envolé. Au oh, vous, mes nuits, ô oh, noires attendus, oh pays fier. secrets obstinés. Oh, long regard. Oh, foudroyante nuit. grand désir Oh, surprise épandue Oh, beau parcours de l'esprit enchanté Oh, pire mal Oh, grâce descendue porte ouverte où nul n'avait passé je ne sais pas pourquoi je meurs et noie avant d'entrer à l'éternel séjour je ne sais pas de qui je suis la proie Je ne sais pas de qui je suis l'amour.